surprenant c'est cette équipe de France elle nous elle nous transporte aussi elle me transporte parce qu'elle me fait vibrer le match contre l'Ecosse c'est un match particulier je crois qu'il va falloir s'attendre à un match vraiment vraiment très très dur ils ont quand même un, un truc qui est rare par rapport aux autres nations ils ont cette ferveur cette, cette histoire il faut savoir que le rugby écossais voilà tu es dans un pays qui est porté par le rugby par rapport à d'autres nations comme l'Angleterre, voilà, où il y a le foot, comme en France aussi. Mais eux, c'est vraiment voilà, le rugby. Tout passe par le rugby. Ils vivent le rugby, ils mangent le rugby, dorment le rugby. Moi, j'ai vécu des trucs extraordinaires. On était à ban, c'est à 3 heures de route d'Edimbourg. De, voilà, tu arrives, il n'y a rien. Le seul truc qu'il y a, il y a un pub. J'ai eu la chance de vivre un match euh, du tournoi euh, à l'intérieur du clubhouse et c'était fabuleux. Il y avait Écosse, Angleterre et je n'ai jamais vu autant de joie mais de folie dans un club ça sautait de partout, ça passait par le comptoir. C'est fort parce que ça, ça dépasse les, euh, le cadre du sport, le, le, le cadre de certaines choses et puis tu te retrouves dans une ambiance de dingue, tu vois, et tout le monde est fier, tout le monde est fier. Mais ils vivent aussi pour leur équipe nationale. Quand tu as l'hymne comme ça, un écossais qui démarre à Murrayfield, ta boîte dans ton match, tu es, tu es pris par, euh, par les émotions, par cette émotion parce que tu commences tu sais en musique et puis d'un coup c'est à cappella et là tu as l'impression de survoler le stade. Tu te motives à la fois parce que tu, tu sens tu sais un grondement dans, dans ce stade de Murrayfield. tu dis sais, là je suis là, essaye, Là, il faut plus reculer, là tu as intérêt d'être prêt. Et ce que j'aime, c'est euh, surtout ce qui se passe à la fin. tu es là, tu es surpris, tu sens un moment de flottement, tu vois, de une ou deux secondes, et d'un coup, il y a des deux tirs de canon. Moi, ça m'appelle de très bons et magnifiques souvenirs parce que, parce que l'Écosse, ça reste toujours une équipe particulière. En fait, les Écossais, c'est un peu des All Blacks passés à l'étude. Ils ont la même technique, la même façon de jouer, ils ont la, voilà, cette volonté, ils ont un jeu très offensif. Mais c'est une équipe qui, est toujours, euh, voilà, qui peut créer de la surprise. Les Écossais, c'est vraiment le jeu. C'est-à-dire que toute la semaine tu te prépares pour ça, tu sais qu'à tout moment ils peuvent relancer, même jusqu'à la fin, jusqu'à la 80e, il faut s'en méfier. C'est Olivier Mann qui, euh, qui me permet de vivre un truc extraordinaire, j'ai eu la chance de marquer à Murrayfield. Et je m'en souviens, il était allé à 2-3 mètres de la ligne et il me fait la passe. Je passe un ou deux écossais et j'aplatis. C'est important parce que c'était une des étapes peut-être les plus dures avant de réussir ce challenge, de dire on va gagner le grand chelem. Et cette équipe, on s'en méfie énormément. Mais c'est l'ensemble d'un groupe qui nous avait, je veux dire, avec la, la ferveur, l'état d'esprit surtout l'envie de dire voilà, l'équipe de France est capable peut-être cette année de faire quelque chose de beau. C'est passé par cette victoire magnifique à murifier c'est cette équipe de France, elle nous, elle nous transporte aussi. Elle me transporte parce qu'elle me fait vibrer. Ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils ont déjà une culture de la gagne, ce qui est énorme. Je crois qu'à chaque poste, on a vraiment des joueurs de qualité, on a vraiment des, des, des joueurs fabuleux, puis on a aussi un effectif incroyable. Sont capables de faire un truc. J'ai envie de les voir championnats. Avec l'équipe de France, je crois qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises.